Bonjour à toi chers spectateurs, Les 100 de Pascal Rabatté, c'est un film déjà qui accroche bien rien que par le biais de son titre, qui fait forcément un écho malheureusement à une sombre période du mandat de François Hollande où il a utilisé ces mots. Mais surtout, ça a l'air d'être un film bien déjanté, bien allumé, très atypique dans son genre, avec un casting absolument génial sur le papier. Donc rien que ça, ça m'a donné envie de voir le film le résumé pour faire simple, dans une société perdue dans le temps, dans une époque perdue dans l'espace, un groupe de marginaux survit en se faisant la main sur les valeurs précieuses de l'humanité alors qu'ils sont activement recherchés par la police. Euh... Alors je m'attendais à un film perché, mais je m'attendais pas à un film aussi bizarre, loufoque et quasi absurde sur les bords. Les est vraiment un trip qui, je pense, ne va pas plaire à tout le monde. Parce que c'est un trip de cinéma complètement atypique, complètement barré, assez allumé par de nombreux aspects, qui, par moments, est trop bizarre. Vraiment à un point où c'en est difficile de rentrer dans le récit, parce que, même s'il y a des parties prises qui sont très tranchées et que je trouve très intelligentes de, Pascal, de la part de Pascal Rabaté, ça reste pas moins un moment de cinéma qui est très radical, trop radical peut-être, mais qui au moins a le mérite de proposer une certaine vision d'un cinéma social et politique qui, je trouve, a le mérite d'exister et au moins est très intéressant dans sa démarche pure et dure. Même si la démarche est, est vraiment perchée et très déroutante, et par moments on peut passer complètement à côté et avoir la sensation que le film se fout limite de notre gueule, ce qui n'est pas étonnant au vu de la gueule qu'a le long métrage au bout du compte, mais il y a quand même quelque chose d'assez fascinant dans la manière avec laquelle le film avance et se laisse embarqué dans une espèce de spirale de loufoque et de dantesque. C'est presque ubuesque par moments comme film, dans le sens où on a l'impression que chacun de ces personnages n'a pas vraiment de place, fait des situations, quelque chose de, de perché et d'allumé. Enfin, on est un peu perdu en tant que spectateur, et je peux comprendre qu'il y en ait certains qui soient un peu perturbés devant un tel long métrage, mais c'est un film que j'ai trouvé vraiment fascinant par de nombreux aspects, parce qu'il a une ambiance, et il y a une manière d'avancer que je trouve assez fascinante. Faire du cinéma un terrain de jeu est une chose dont je parle régulièrement, car si beaucoup de cinéastes et d'auteurs cherchent à faire en sorte que ce soit le cas, tout le monde ne parvient pas à construire un objet de cinéma assez fascinant pour que cela fonctionne, même face à un objet complètement atypique. Pascal Rabaté nous offre un objet hors norme, Un objet de cinéma distordu et particulièrement loufoque, un ophnie, comme on en voit finalement très peu au sein de la production audiovisuelle française, pour un moment de septième art complètement barré et assez jouissif, mais également très perturbant et étrange, qui ne réussira certainement pas à convaincre tout le monde, mais qui reste un projet intrigant et unique. En termes d'écriture, ça se voit que Pascal Rabaté veut avant tout faire un film très politique. Que soit politique par le geste, politique par les personnages, politique par la forme du récit, politique par ce qu'il se dégage de ce titre et ce qui se dégage de la forme de ses protagonistes, tout ça, en fait, a besoin de sortir. Ça se sent que Pascal Rabaté a besoin d'extraire une espèce de rage complète d'une certaine forme d'horreur sociale qu'il voit et qu'il constate. Et ça se ressent là-dedans, au sein d'un long-métrage, qui, vraiment, en termes de structure narrative et dramatique, est très éparpillé et, et par moments, quasi proche du non-sens. Dans le sens où on voit à peu près l'histoire qui se dégage de ce récit. On sent qu'il y a une espèce de traque avec justement ces flics qui vont essayer de trouver ses descendants et de les ramener, on ne sait où pour en faire, on ne sait quoi. Et à côté, on a ce, ce décorum, ces, ces petits personnages, ce microcosme social qui se met en place et, et cette espèce de hiérarchie un peu loufoque. Et, et même ces petites histoires, Et, et c'est très surprenant parce qu'on finit par s'attacher à des personnages pour lesquels on ne devrait ressentir pas grand-chose parce qu'il n'y a pas grand-chose de... Très expansifs dans leur manière d'être. On sent que ce sont juste des personnages que Rabatta a presque conçu comme des véhicules cherchant à amener une réflexion autour de la société et que potentiellement on pourrait se dire est-ce qu'il y a autre chose derrière Et donc c'est assez bizarre, notamment dans ce deuxième acte qui je trouve est complètement allumé, de voir de l'émotion générer et se mettre en place face à nous alors que réellement on s'y attendait pas. On était limite en train de se dire, enfin moi perso, je sais qu'au bout de 40 minutes, j'étais en train de me dire, oh yeah yeah, on a un petit peu fait le tour, je vois pas vraiment comment le film peut réussir à se renouveler, parce que là, c'est fini. Et finalement, il y a de l'émotion qui germe et c'est là que finalement, ces personnages prennent un peu plus de sens, et qu'on commence un peu plus à les comprendre, et presque s'attacher à eux. Rabaté va embarquer le spectateur dans une aventure où l'émotionnel et le pathétique peuvent s'entremêler pour donner lieu à une galerie de personnages tous plus farfelus les uns que les autres, mais développant surtout par là même une vision singulière de la société à l'image de son travail de bande dessinée. Si l'on retiendra surtout cette sensation que le récit est peut-être un peu trop scindé en deux parties un peu trop distinctes, et que l'on pourra presque avoir l'impression de voir deux films en un, il y a différents protagonistes au milieu qui parviennent à rendre ces deux parties homogènes pour donner lieu à un scénario, certes imparfait, mais terriblement jouissif dans sa radicalité de composition. En termes de mise en scène, clairement Pascal Rabaté mise vraiment beaucoup sur son décor. Le décor dans lequel vivent ses cendants est un espèce de... trip troglodyte, on dirait un mix entre La Guerre des Feux et un film de Carverne et Delépine, pour vous donner un ordre d'idée. C'est vraiment complètement perché parce que, déjà il y a ce parti pris de n'avoir aucun dialogue, ce qui rend le truc très graphique, très sensoriel et crée presque une expérience de cinéma à part entière. C'est pour ça que je cite... Très précisément, la guerre du feu de Jean-Jacques Hano et le cinéma de Carverne et de Parce que réellement, dans la démarche, on est entre ces deux univers. On est dans cette idée de vouloir faire du cinéma extrêmement fort visuellement, sans la moindre parole. Et en même temps, cette envie de faire un film très social, très ancré dans notre société, et, et parlant avec des idéaux politiques très ancrés dans un certain bord, justement. Et, et, et du coup, ça donne cette espèce de trip complètement loufoque, mais qui est tellement radical par instant, qu'on peut presque être hermétique à la démarche. Je sais que moi, personnellement, dans les premières minutes, je me me suis demandé ce qui se passait, puis rapidement j'ai commencé à constater et à comprendre ce qui allait se mettre en place, et j'ai commencé à me dire « Oh la vache, c'est complètement perché allumé, je suis pas sûr d'adhérer au délire !» et, et plus le film avançait, plus j'étais en train de me dire « Il y a quand même quelque chose qui se dégage de son métrage, une ambiance, un, un, un truc dans la forme, dans le fond, dans, dans le jeu des situations, enfin il y, y a un comique de l'absurdité qui est complètement dantesque et qui rend l'expérience le, de cinéma hors du temps, enfin, c'est vraiment un film qui a pas son égal pour nous perdre et en même temps nous fasciner. Si Rabaté ne livre pas ici un film parfait, il n'en démore pas moins dans sa recherche profonde d'une mise en scène poussée autour de la pauvreté et de la lutte pour la survie, dans un cadre où l'on imaginerait facilement la folie prendre place et prédominer sur le comportement du tout un chacun. Si c'est clairement le cas dans la première partie de cette œuvre, il n'en reste pas moins l'impression que ce tout est loufoque, parfaitement dirigé, complètement déjanté, même dans des choix de performance et de composition d'un cadre, jouant avec le comique de situation et de geste à la perfection, pour une œuvre tellement bariolée dans sa forme et son fond, que cette intensité ne peut que toucher vers la fin. En termes de casting, Pascal Rabaté a rameuté du beau monde, que ce soit Yolande Moreau, que ce soit Gustave Carven, que ce soit François Morel, que ce soit David Salès... Il y a des acteurs qui ont vraiment des gueules de cinoche dans les, dans les rôles un peu plus secondaires, on pense à Charles Snyder, on pense à Vincent Martin, on pense à Philippe Rigaud, on pense à Suozak Segalou, on pense à Alexandre Prince, on pense à Timothée Prince, on pense pas à Marie-Pascale Grenier. Enfin, je veux dire, tous les acteurs ont réellement une gueule. Et donc c'est compliqué dans ce genre de film de réussir à ressortir un personnage plus qu'un autre parce que je trouve que ce casting dans sa globalité est fascinant. Bon Bien évidemment, Yolande Moreau, Gustave Carverne et François Morel sont ceux qui ressortent le plus. C'est notamment un pur bonheur de voir les déchiens réunis à l'écran la présence de Moreau et de Morel mais je trouve que dans l'ensemble il y a une atmosphère, il y a un truc qui se dégage dans ce casting et vraiment je tiens à le saluer dans sa globalité. Ce casting dans son ensemble est merveilleux parce qu'il se donne à fond il se donne à fond pour un sujet qui le passionne et qu'il veut rendre intéressant et prenant en se donnant corps et âme pour ses différents personnages. Au bout du compte L'Escendant c'est un trip un trip de cinéma qui je pense ne va pas plaire à tout le monde parce que c'est très radical dans la démarche dans l'esthétique, dans le travail du scénario, des personnages, le choix de ne pas avoir de dialogue. Tout ça, finalement, c'est quelque chose de très radical. Et moi, je ne peux que saluer ce genre de démarche, même si j'ai plein de choses à en redire. Mais je trouve que du coup, on est complètement embarqué dedans. C'est un pur trip. Après, ça dépendra de la sensibilité de chacun. Parce que pour certains, ça va juste être un trip politique qui va un peu trop loin. Pour d'autres, ça va être juste un trip social qui n'arrive pas à aller au bout de ses ambitions. Pour d'autres, ça va être un trip graphique qui n'est pas complètement abouti. Moi, je trouve que tous ces petits trucs-là en font une œuvre complètement hybride qui vaut quand même très largement le coup d'œil. Donc, Les 100 dents de Pascal Rabaté, si vous avez l'occasion et la curiosité d'aller voir ce film, bah, je vous le conseille parce que réellement, dans son genre, c'est une expérience de cinéma comme on en voit peu au sein de la production française. Donc, essayez. A plus